Équin du pied avec recurvatum du genou lors de la marche. Nous allons voir le traitement par talonnette. Il s'agit d'un patient présentant une atteinte neurologique du membre inférieur gauche consécutive à une sclérose en plaque, avec tendance à l'équin du pied et recurvatum du genou au cours de la marche devenant de plus en plus gênant. Il utilise ce fauteuil roulant manuel mais il peut également marcher, bien qu'il présente un déconditionnement à l'effort, et en particulier à l'effort aérobie au cours de la marche. On commence la séance de kiné, où il vient en fauteuil, par la cryothérapie, pour se, pour, pour se mettre en forme, pendant lequel il écoute de la musique. C'est bien. Cryothérapie sèche au niveau du cou on lui met un colpac pour rafraîchir un petit peu les carotides, donc par son intermédiaire le système nerveux et rafraîchir aussi le point chinois qui est sous la septième vertèbre cervicale et qui est censé euh, être stimulé chaque fois qu'il y a des problèmes de chaleur, chaque fois qu'il y a des problèmes d'inflammation donc voilà ici sa position de repos que l'on fait avant toute activité physique, hein, le repos, qui permet de recharger les batteries et qui lui permet d'avoir une bonne performance. Donc, je voulais vous demander, ça fait combien de temps que vous aviez le recumbatome Sept ans. Sept ans. Mmh. Donc, depuis sept ans, on vous avait pas proposé ce genre mmh. de, de choses pour le. Mais c'était de plus en plus gênant ou c'était. De plus en plus gênant. Oui, de plus en plus gênant. Et c'était vraiment gênant depuis une année ou deux, non ouais. Ou plus longtemps Depuis une année ou deux. D'accord. On voit ici la marche de ce patient avec ce genou en recurvatum. Et cette attitude s'est accentuée au cours de la dernière année. Donc ce qui limitait quand vous marchiez les 300 mètres, c'est la douleur du genou. Ouais. Derrière, ça, ça. Ça, ça, ça partait, ça faisait mal. Ouais. Alors voilà, hier on a fait laisser avec ce, ce papier là, et on a mis, on a découpé dans des journaux un papier qu'on a scotché. On en a mis deux l'un sur l'autre. Ça fait à peu près un, cent... un peu plus qu'un centimètre cinq. Et donc, euh, ben le recurvatum a complètement diminué et vous n'avez pas eu mal. C'est ça. Hein? Donc, euh, pas de douleur. Non. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de faire ça avec euh, euh, du liège. J'ai apporté du liège et j'ai découpé des plaquettes de liège et on a fait cette petite surélévation que je vais mettre à la place du papier et qui est à peu près à la même hauteur et j'en ai fait deux, un pour le pied sain et un pour l'autre pied pour que les deux pieds soient à la même hauteur hein, deux cales qu'on va mettre hein, un... voilà, j'ai découpé avec euh, le, les, les ciseaux les, du liège, là ça se découpe très bien donc on va lui mettre cette talonnette alors d'abord sans enlever le, le collant et ensuite si ça va bien on mettra le collant d'un centimètre 5 ce sera donc l'essai plus professionnel il y a donc eu trois essais, un premier essai avec du papier qui a montré que le recurvatum disparaissait un deuxième essai avec le liège et le troisième essai définitif avec la talonnette Essai de la nouvelle talonnette c'est aussi bien avec un cm 5, prescrit par le docteur Pascal Audry. Donc là, on a fait donc 50 mètres pour voir ce que ça donne. Donc 1 cm5, ça suffit. C'est ça Continue, continue jusqu'au bout. Et donc, tu ne fais pas attention à ta position de ton genou et elle se met toute seule en bonne position. Tout seul ça se fait tout seul auto-organisation des mouvements ah. continuez donc là sans effort sans y penser le, le genou se met tout de suite en bonne position c'est ça et pas ah. de douleur non. Bon, allez, on va dehors faire les, les, les 300 mètres. Voilà, là on en est à 350 mètres, parce que vous aviez fait déjà un tour à l'intérieur. On va voir si on peut faire plus. Voilà, 400 mètres, ça va Tiens le coup Fatigué Un peu fatigué. Donc on arrête là. Voilà, c'est la fatigue, mais pas la douleur. Pas, non, non, il n'y a pas de douleur, pas de douleur. Pas de douleur, ok. Donc on va s'allonger. Pour comprendre ce recurvatum, il faut savoir qu'il est la conséquence d'un équin du pied. Quand un patient a un équin, pour poser son pied à plat au sol lors de la marche, lors de l'appui, eh bien, son tibia est projeté en arrière du fait que l'équin n'est pas très réductible et ce qui entraîne un recurvatum. Donc, le recurvatum est la conséquence de l'équin. En fait, chez ce patient, cet équin est un équin actif lié à la spasticité des extenseurs et en particulier du triceps sural. Lorsque le patient porte une talonnette, lors de l'appui au sol, lors de l'appui du pied au sol, l'équin existe toujours, mais il est compensé par le talon au lieu d'être compensé par le recurvatum. Autant de hauteur de talon, en plus autant de recurvatum en moins. Donc euh, c'est pour ça qu'avec une chaussure, avec un léger talon, il n'y a plus de recurvatum et donc plus de douleur liée à ce recurvatum. Alors vous voyez quand il, marche, quand il doit marcher pieds nus. Malheureusement, il a le, le recurvatome qui réapparaît tout de suite. Alors on va essayer de mettre le pied derrière. Le talon en fait. Et essaye maintenant de poser le talon, de pousser oui, en posant on peut, le talon. Non, mais forcément il touche, mais euh, voilà. Forcé. Donc voilà la position pour essayer de gagner en flexion dorsale. Et on voit que là, effectivement, il a une flexion dorsale qui est positive. Il est à plus de 90 degrés. Essayez de pousser à fond maintenant, presque avec le poids du corps dans cette position. Voilà, que le talon presque touche au sol. Essayez encore, encore, encore, encore. Hein Très bien. Voilà. Et là, on reste deux minutes. Alors, regarde la, la montre. Il faut rester deux minutes dans la position. Allez, encore 15 secondes. C'est les 15 dernières secondes et on arrive à la demi, aux deux minutes. Vous voyez qu'il est arrivé hein quand même à, à faire le... Et on voit que, petit à petit, le talon... C'est relâché et il est arrivé à aller au sol, vous voyez, avec le genou légèrement fléchi comme ça. Il ne faut pas aller au recurvatum. Autant c'est facile de le contrôler quelques instants quand on fait cette posture, autant c'est quasiment impossible de le contrôler au cours de la marche. Pour un autre témoignage, voir la vidéo intitulée « Deux ans plus tard, sclérose en plaque avec recurvatum douloureux, que faire ?» Pour plus d'informations sur la cryothérapie, voir au moins les vidéos présentées sur ces images.